Bonjour à toutes et à tous, alors ça y est, on est à l'approche du deuxième tour de l'élection présidentielle et je peux vous dire que bon, le résultat du premier tour a été dur à, à digérer, 420 000 voix qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour, pour se qualifier au deuxième tour et nous voilà à nouveau dans ce duel Macron-Le Pen. Et il faut dire que je vois circuler des vidéos sur les réseaux sociaux, pas, pas venant des nôtres, hein, mais je vois circuler des vidéos qui, qui se posent la question est-ce qu'il serait utile, est-ce qu'il serait efficace stratégiquement, quand on est de gauche, de voter plutôt pour Marine Le Pen pour faire en sorte, comme une sorte de stratégie du chaos, que les gens puissent se réveiller et qu'il y a un sursaut derrière et qu'on empêche Marine Le Pen comme ça de gouverner le pays puisqu'elle n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est ce que défendent les uns et les autres. bien, écoutez... Bon, déjà, euh, euh, je dois dire quand même qu'il euh, y a des, des dirigeants d'extrême droite au sein de, de l'Europe. Et certains ont pu croire ça dans les pays où ils sont arrivés au pouvoir. Et finalement, quand ils sont au pouvoir... Eh ben, ils arrivent assez bien à le garder et les conditions de la lutte sont plus compliquées pour tous ceux qui luttent, notamment ceux de notre camp euh, politique. Il ne faudrait pas l'oublier. Et puis, Madame Le Pen, il faut dire aussi ce que c'est. C'est euh, sur la question sociale euh, un programme tout à fait de droite. Euh, elle est pour la diminution des cotisations sociales prises en charge euh, par l'État, euh, comme l'a fait dans une certaine mesure euh, M. Macron. Euh, elle est euh, évidemment pas du tout pour la retraite à 60 ans, elle est revenue là-dessus. Euh, en fait, elle est pour la retraite à 67 ans, sauf cas, cas particulier où elle accepterait que les gens partent à à 62 ans. Sur l'éducation, elle pense qu'il faut arrêter avec l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau bac, donc elle veut déclasser euh, socialement et donc économiquement sur le marché du travail toute une partie de, de la jeunesse euh, dans ce pays. Pour les étudiants, elle veut plutôt les aider à se salarier et à travailler pendant leurs études, alors qu'on sait que c'est le premier facteur d'échec dans l'enseignement supérieur. Sur la fiscalité, évidemment, elle veut moins d'impôts, et surtout euh, pour les plus riches où elle modifie aussi les impôts sur, le, sur la succession. Sur le climat, là, c'est bien pire que Macron, parce que à part dire qu'il faut du nucléaire, interdire les éoliennes, il euh, n'y a plus personne, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout à la hauteur des enjeux climatiques. Et si vous comptez sur Madame Le Pen pour mettre des contraintes <cười> sur les entreprises, c'est mal barré. Sur l'immigration, évidemment, dans l'extrême droite, il y a extrême et il euh, y a un programme euh, qui, est, euh, qui est évidemment xénophobe, euh, qui s'en prend aux étrangers, elle veut supprimer euh, le droit du sol, le regroupement familial, euh, enfin voilà, toutes ces, toutes ces horreurs habituelles euh, qui sont, euh, vous le remarquerez, euh, qui ne sont pas dans le programme d'Emmanuel Macron, ils ne sont pas de même nature que, que le programme d'Emmanuel Macron. Alors sur la, sur la sécurité, là, on va très très loin, elle est pour la présomption de légitime défense, c'est-à-dire en gros donner... Euh, Ouais, donner les pleins pouvoirs aux policiers et aux, et aux gendarmes, là où, en réalité, il faudrait rééquilibrer les choses. Euh, elle veut nous mettre les peines planchées, euh, dont on sait qu'elles ne sont pas constitutionnelles, mais en tout cas, l'objectif, elle pourrait d'incarcérer davantage, de mettre davantage de gens en prison. D'ailleurs, elle veut 85 000 places euh, de prison à la fin de, de, de, de son quinquennat. Ça ferait 15 000 de plus du, de, par rapport au nombre de, de personnes incarcérées aujourd'hui. Euh, et ça ferait, en fait, euh, plus de 20 000... Place de prison supplémentaire par rapport à la situation, 25 000 places de prison supplémentaires par rapport à la situation d'aujourd'hui. Elle dit même qu'elle est euh, tout à fait d'accord avec euh, la loi Dupont-Moretti euh, qui a, a supprimé les, ce qu'on appelle les réductions de peine automatiques pour ceux qui sont incarcérés. Euh, ce qui fait que maintenant, pour avoir des réductions de peine, il faut euh, faire un dossier et, et prouver euh, de sa, sa bonne volonté. Bonne volonté, alors qu'en prison, vous passez 23 heures sur 24 dans votre cellule parce qu'il n'y a pas d'activité, pas parce que vous ne voulez pas faire quelque chose, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui sont. Euh, proposer, j'en sais quelque chose, à, à la fin de, de ce mandat pour avoir visité une trentaine d'établissements pénitentiaires. Bon. Et puis à la fin elle veut euh, vous mettre le référendum d'initiative citoyenne pour vous proposer la proportionnelle. Mais alors la question, parce qu'au fond je sais que ceux qui, qui pourraient se dire « Ah, il faut voter Le Pen pour euh, pour bloquer le système, bloquer le rouage, ne le font pas par adhésion, euh, par, euh, par son programme. Donc regardons maintenant stratégiquement, est-ce que c'est une bonne option Évidemment que non, parce que quand vous votez pour l'extrême droite, à la fin, vous prenez le risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Et une fois que l'extrême droite est au pouvoir, vous prenez le risque qu'elle y reste et qu'elle utilise tous les moyens euh, qu'offre la 5ème République, et il y en a beaucoup les moyens qu'offre la 5ème République pour se maintenir au pouvoir. Vous savez, nous-mêmes, on a théorisé qu'il faudrait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup euh, d'actes, euh, que d'actes soient pris par le gouvernement directement par décret. L'augmentation du SMIC, c'est un décret. Prenez cinq minutes. Le blocage des prix, c'est un décret. Et de la même manière, quand vous êtes à la tête de, de, de l'appareil d'État, en l'occurrence, ça veut dire que vous avez la main sur le gouvernement, sur les ministères, sur la dissolution de l'Assemblée nationale, sur, voilà, sur tout un tas d'éléments concrets où vous n'avez même pas besoin de passer des lois pour faire une politique du pire. D'ailleurs, Macron a préparé le terrain. Et là, je rejoins sur beaucoup qui argumentent en disant, mais attendez, Macron a fait la courte, la courte échelle à Madame Le Pen. C'est eux qui ont fait une loi asile et immigration pour passer de 30 à 120 jours. Hein c'est eux qui ont fait la loi sécurité globale. C'est eux qui ont fait la loi séparatisme. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Il a fait la courte échelle à, à Madame Le Pen. Mais faut-il pour autant avoir Madame Le Pen euh, comme, comme présidente de la République Je ne le crois pas. Voilà, notre slogan, il était très clair pas une voix pour Marine Le Pen. Et puis, vous savez, une fois qu'ils ont mis en place leur système, ils vous, ils vous mettent en place, ils vous attirent avec la proportionnelle, par exemple, intégrale, sauf que ce qu'elle propose, Marine Le Pen, comme leurs amis euh, hongrois, euh, c'est qu'en fait, il y a une proportionnelle intégrale avec une prime euh, aux gagnant de 30%. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est en tête est majoritaire, et en gros, c'est la proportionnelle de toutes les autres organisations politiques. Alors, le petit bout de gras qu'on voulait vous laisser, hop là, bah ça, ce sera la proportionnelle, il n'y a pas de souci, mais on laisse une prime majoritaire au grand gagnant. Euh, et en l'occurrence, euh, là, la grande gagnante, euh, parce qu'on sait très bien qu'il y a une capacité d'entraînement, euh, quand vous gagnez la présidentielle, ça démor démoralise les autres et ça vient vous confirmer euh, une, une majorité. D'ailleurs, c'est ce scénario qu'on qu veut, qu veut empêcher. Donc, pas une voix pour Madame Le Pen, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de voter pour Emmanuel Macron. Moi, je vous garderai bien de, de vous dire quoi que ce soit. Vous avez une multitude de choix. Abstention, bon... Moi, je trouve que ce n'est pas terrible, il vaut mieux aller se déplacer au bureau de vote, mais c'est un choix euh, qui, peut, qui peut se tenir. Une partie des, des, des insoumis et des membres de l'Union Populaire qui ont soutenu la candidature de Jean-Luc se sont prononcés euh, pour, euh, pour, pour s'abstenir sur la, sur la plateforme. Vous avez le blanc, le bulletin blanc, donc euh, l'enveloppe vide ou le, le bulletin blanc en tant que tel. Euh, le vote nul, vous mettez ce que vous voulez dans l'enveloppe, un gris bouilli, vous vous Et puis le bulletin de vote Emmanuel Macron. Mais vraiment, voter pour Marine Le Pen, euh, ce n'est pas une option qui est envisageable quand on, quand on est d'accord avec euh, l'avenir en commun, avec ce que propose, c est, c est le, les, les programmes sont radicalement opposés. Euh, donc c'est une connerie de faire ça euh, par, euh, par stratégie, par tactique, etc. La tactique du pire, c'est qu'à la fin, c'est pire. Voilà, c'est tout ce que ça fait en fait. C'est pire. Et quand c'est pire, les nôtres, c'est plus compliqué pour eux, euh, pour lutter et pour euh, euh, relever euh, les étapes. Surtout qu'on s'est fixé pour objectif euh, d'aller à la conquête du troisième tour avec un Mélenchon Premier ministre. Alors Premier ministre, ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron le choisirait comme Premier ministre parce qu'il se rangerait derrière Emmanuel Macron. J'entends euh, euh, quelques, euh, quelques loulous mal comprendre euh, l'objectif politique qu'on se fixe. Non, c'est juste d'avoir une majorité de députés de l'Union populaire à l'Assemblée nationale et le gouvernement devant être de la couleur de la majorité à l'Assemblée, non pas de la couleur du président, on l'oublie bien souvent, depuis qu'il y a l'alignement des deux calendriers. Si tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon 7,7 millions de voix plus ceux on va dire, du bloc euh, populaire euh, avec euh, si, si, devenait raisonnable, si les communistes devenaient raisonnables, si les écologistes devenaient raisonnables et qu'on pouvait faire campagne tous ensemble, c'est quasiment 11 millions de voix euh, qui sont à notre disposition. Euh, et si on arrive à bien mobiliser comme on l'a fait pour l'élection présidentielle, alors oui, c'est une option qui est sur la table et qui est tout à fait possible et réalisable euh, que d'avoir euh, Mélenchon Premier ministre, un gouvernement de l'Union Populaire et d'appliquer le programme L'Avenir en commun avec certains un à l'Elysée, euh, mais enfin, euh, c'est quand même ça l'objectif euh, d'appliquer euh, euh, ce programme et puis on finira euh, par gagner euh, l'élection présidentielle et, et abolir la monarchie présidentielle et la Ve République euh, dans des délais bien plus brefs si on arrive à, à accéder au gouvernement. En tout cas, on a bien besoin d'avoir un Mélenchon Premier ministre parce qu'il nous le faut le blocage des prix. Il nous le faut, l'augmentation du SMIC à 1 400 euros. Il nous faut toutes ces mesures qui sont extrêmement importantes et, encore une fois, qui sont déjà entre les mains du gouvernement sans avoir à faire de loi supplémentaire. C'est ce qui donne beaucoup de pouvoir. Pour rappel, d'ailleurs, à tous ceux qui sont, qui, qui sont inquiets sur les questions d'état d'urgence, état d'urgence sanitaire, c'est pareil. L'état d'urgence sanitaire, il a déjà été voté dans la loi, l'actionner ou pas c'est à la main directe du gouvernement, sans passer par l'Assemblée Nationale, sans passer par quiconque. Après vous pouvez faire des recours au Conseil d'État, mais on a vu ce que ça donnait, donc euh, moi je vous, serais ne miserais pas là-dessus. Euh, et pareil sur l'état d'urgence tout court, parce qu'on l'oublie celui-là. Il existe toujours euh, dans notre droit. Alors ils ont mis l'essentiel euh, de, de ces dispositions dans le droit commun dès le début de mandat, mais enfin euh, il reste encore des marges euh, et des paliers de progression, et je ne voudrais pas que ce soit entre les mains euh, de l'extrême droite. Euh, Bon, alors si j'étais vraiment très désagréable, je dirais à ceux qui ne sont pas encore convaincus à l'issue de cette vidéo de ne pas voter pour Marine Le Pen, quand on a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, et même pour les autres, euh, que euh, je vous rappelle qu'Hitler a été élu, et qu'il est arrivé euh, au pouvoir par les élections. Hein, comme quoi, des fois, la stratégie du pire, eh bien en fait, ça mène juste au pire. Et nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur, donc on se mobilise. Tout de suite, on se retrousse les manches, on regarde autour de soi, est-ce qu'on peut rejoindre un, un groupe d'action On va sur actionpopulaire.fr, on va dans la bataille et on va aider les candidates et les candidats aux législatives euh, investies par l'Union populaire pour faire en sorte qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale et Mélenchon Premier ministre. Ciao